Donc euh, on va partir le cours d'électricité, donc premier petit cours, on va faire une introduction à l'électricité. Est-ce euh, qu'il y en a qui savent c'est quoi l'électricité On, on l'utilise tous les jours comme en ce moment vous êtes en, à distance, on est tous sur un ordinateur, puis ça, ça utilise de l'électricité. Okay? Tout ce qui nous entoure, les cellulaires, ça utilise de l'électricité. Mais est-ce que vous savez réellement c'est quoi, Est-ce qu'il y en a qui, qui savent euh, c'est quoi? Et si vous pouvez écrire dans le chat ou euh, me dire à voix haute, là, qu'est-ce que ça utilise d'électricité Comment, comment est-ce que ça fonctionne? Comment c'est créé? Non? Personne qui se lance? Ok. Euh, avec de l'énergie. Avec de l'énergie, oui. Il y a de l'énergie électrique, c'est ça. Oui, ben c wow. euh, ça va être de l'énergie, oui, mais ça va être de l'énergie au niveau des des, des électrons. Ouais, des... ouais, ouais. On ouais, va utiliser fun. les électrons effectivement dans l'électricité. Donc l'électricité, en fait, ça part des, euh, des atomes. Okay, donc, on va partir de la matière, on va partir de, de tout ce qui nous entoure. Okay? Par exemple, on va prendre un bloc d'aluminium, on va le couper en deux, puis on va prendre ces deux parties-là, on va couper en deux, on va couper en deux, puis on va couper jusqu'à ce qu'on puisse plus couper. Puis jusqu'à ce qu'on puisse plus couper, c'est qu'on a un atome d'aluminium dans la main. Okay? Puis un atome, c'est composé de trois éléments donc c'est composé d'électrons qui sont autour je vais utiliser mon petit signet je vais utiliser mon petit signet donc autour on va avoir des électrons donc des charges négatives et dans le centre on va avoir des neutrons et des protons donc les électrons ça va être des charges négatives des protons ça va être des charges positives et les neutrons ça va être des charges neutres donc une structure d'un atome, ça se décompose avec trois éléments euh, au niveau de l'atome on va avoir le même nombre d'électrons et le même nombre de protons okay? donc le nombre d'électrons, c'est le même nombre que les protons okay? c'est toujours en équilibre pour ça que dans les euh, quand on, quand on écrit finalement un atome, on va donner le nombre de neutrons et le nombre de protons. Puis on va savoir ça va être quoi le nombre d'électrons, puisque c'est toujours le même. C'est toujours le même nombre de protons et d'électrons, puisque les deux s'attirent en fait. Donc le plus attire le négatif. S'il va y avoir un électron qui... Ce baladent, ok C'est des petits, euh, c des petits euh, éléments euh, d'un atome qui, qui sont un peu libres, okay, ils sont, ils se euh, déplacent autour de l'atome librement. Donc des fois, ça arrive que euh, par des chocs, et eh bien des électrons s'en vont de l'atome. Mais euh, le cœur ici qui est plein de protons, eh bien il veut avoir toujours le même nombre de plus et de moins. Donc ça va faire en sorte que le un, le petit proton, il va vouloir aller chercher un autre électron pour pouvoir euh, balancer le nombre de protons et d'électrons. Okay? Donc le plus va toujours vouloir attirer le moins pour que on ait un équilibre entre le moins et le plus okay? Ouais alors, en électricité, on va utiliser... Ben en fait, par exemple, ici, on a un atome de cuivre. Donc, vous voyez, on a le cœur qui a les protons et les neutrons. Puis, tout autour naviguent les électrons. Donc, dans ces atomes-là, il y a des électrons libres. Donc, vous voyez, il y a des électrons qui sont très proches du centre mais il y a aussi des électrons qui sont très loin du centre donc c'est eux que je vous disais qui vont facilement s'échapper de, de l'atome et donc euh, ces atomes ici qui vont facilement s'échapper et eh bien ils vont euh, créer en fait une énergie en s'échappant et la euh, le cœur ici des protons et des neutrons il va toujours vouloir récupérer euh, ces électrons et en voulant récupérer ces électrons, et eh bien ça crée aussi une énergie. Donc cet échange en fait d'électrons libres et eh bien ça va créer une énergie, ça va créer l'énergie électrique. Donc, dans l'énergie électrique, on a, euh, dans, dans l'électricité, pardon, on a des éléments qui s'appellent des conducteurs. Donc, les conducteurs, en fait, ce sont des atomes qui échangent très facilement des électrons. Donc, comme dans euh, la euh, slide précédente, vous voyez que l'atome de cuivre, il avait des électrons qui étaient vraiment très éloignés et qui ne sont pas. Euh, C'est un peu comme euh, la gravité, plus t'es loin de la Terre. Eh bien, plus le champ gravitationnel de la Terre est euh, minime. Donc ces électrons-là, ben, c'est un peu la même chose. Plus ils sont loin, plus la force d'attraction vers le centre, vers le cœur, est, euh, est faible. Donc c'est facile d'échanger ces électrons-là. Donc ces électrons libres, en fait, ce qu'on appelle des électrons qui ont la difficulté à rester près du centre de euh, de notre atome, eh bien ils se baladent facilement. Ça fait en sorte que ben on va avoir facilement de l'électricité qui va être produite avec ces conducteurs-là. Donc par exemple, ben, les métaux sont des très bons conducteurs, comme le cuivre qu'on vient de voir, qui a des électrons libres. Euh, euh, il y a pas mal d'électrons libres. Euh, ensuite, on a ce qu'on appelle des isolants. Donc eux, les isolants, c'est des euh, atomes qui vont euh, retenir fermement leurs électrons. Donc eux, là, le cœur de l'atome, il veut vraiment pas laisser partir ces électrons. Okay? tous ces électrons sont très proches du cœur et il veut pas s'en débarrasser. Donc ça, ça va faire en sorte que les électrons, ils ben, ils vont pas pouvoir s'enlever et revenir. Donc ça fait en sorte que ben, l'énergie électrique ne peut pas être créée. Donc par exemple, ben, le caoutchouc, lui, c'est un excellent isolant. Il va pas vouloir euh, se départir de ses euh, électrons. Donc lui, ses électrons, il les garde vraiment pour lui-même. On va regarder un petit peu. Euh, Comment est-ce qu'on va utiliser en fait des conducteurs ben, Ces atomes-là, ces conducteurs, on va les utiliser pour transporter l'énergie électrique. Donc, on va les utiliser pour fabriquer des fils électriques, par exemple. Donc, comme le cuivre ou l'aluminium, on va avoir des fils de cuivre. Okay? Ben, C'est ça qui va pouvoir venir transporter très facilement le fil électrique parce que le cuivre, eh bien, il échange très facilement des atomes. Et donc, on perd moins d'énergie à faire cet échange d'atomes-là. C'est pour ça que les fils électriques sont souvent faits de cuivre. Et les isolants, eh bien, du plastique, du teflon, du caoutchouc, eh bien, vont venir protéger ce fil électrique. Et donc, vous allez avoir à l'intérieur un conducteur qui euh, transporte très, très facilement l'énergie électrique. Et pour protéger finalement l'utilisateur, eh on va mettre un isolant autour de notre câble. Parce que lui, ben, il échange beaucoup moins ou pas du tout, en fait, ces électrons. Et donc, il va pouvoir venir nous protéger de l'énergie électrique. Euh, donc, afin de déplacer en fait, des électrons dans un conducteur, donc dans un fil, il va falloir une source d'alimentation. Donc, une source d'alimentation, comment est-ce que ça fonctionne? C'est qu'on va avoir deux bacs. Donc, euh, par exemple, dans une pile, on va avoir deux parties, et on va avoir une partie qui va être, qui avoir beaucoup plus de protons, et on va avoir une partie qui va avoir beaucoup plus d'électrons. Donc, on va faire un débalancement en fait de euh, de, euh, de particules en fait à l'intérieur de chacun de ces bacs là. Puis, on va mettre un fil qui va relier ces deux bacs, okay? comme, comme une pile, on va avoir un plus et un moins d'un côté. Ben, c'est le même principe. En fait, le plus, c'est qu'il y a plus de charges positives d'un côté et de l'autre côté, il y a plus de charges négatives. Donc, ce que ça va faire, c'est qu'on ben, se rappelle que les charges positives attirent les charges négatives. Donc, les charges négatives, les électrons, ils vont vouloir venir de l'autre côté. Et donc, c'est comme ça qu'on va avoir un flux d'énergie, d'électricité. C'est comme ça que les piles fonctionnent en fait. On va avoir d'un côté plus plus de euh, de positifs, plus de protons, et de l'autre côté plus d'électrons. Donc la pile va vouloir s'équilibrer entre les deux. C'est comme ça qu'on va créer le euh, l'électricité à l'intérieur de petites piles comme ça. Donc on a toutes sortes de sources d'alimentation va avoir des alimentations chimiques comme des piles ou des batteries que vous avez dans vos chars. En fait, les piles, ce sont des petites piles comme ça à 1.5 volts, puis des batteries, en fait c'est un alignement de plein de piles ensemble. Okay. Vous avez aussi des sources d'alimentation mécanique, donc des alternateurs comme sur des véhicules électriques, des génératrices sur des génératrices domestiques, sur les éoliens aussi, sur les éoliennes, ben vous avez des alternateurs. On va voir un petit peu plus tard dans la session comment est-ce que ces alternateurs-là fonctionnent. Vous avez de l'hydraulique, de la marémotrice qui utilise les courants marins. Et puis vous avez aussi du photoélectrique donc comme sur cette maison ici vous avez des panneaux solaires donc plusieurs façons de faire ce débalancement-là de charges positives et de charges négatives pour faire une source d'alimentation le courant électrique donc le courant électrique il va avoir une vitesse de déplacement des électrons est-ce que vous savez c'est quoi la vitesse de déplacement des électrons? Est-ce que vous savez c'est quoi la vitesse maximale que l'on peut atteindre dans ce monde physique? La vitesse de la lumière. Oui, exactement. Donc la vitesse des électrons, c'est 300 000 km par seconde. Donc, c'est la vitesse de la lumière, la vitesse d'électricité. C'est la vitesse maximale qu'on peut avoir dans ce monde physique. Euh, puis, est-ce que vous savez le sens de déplacement des euh, électrons? Euh, Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas. Okay. C'est euh, comment se déplace déplacent? <rire> ouais, est-ce que les électrons se déplacent du négatif vers le positif ou du positif vers le négatif? Ah, négatif vers positif. Ouais, ouais comme il a dit. Ouais comme il a dit. Okay. Donc là on va avoir en fait deux euh, deux principes. Donc euh, le sens de déplacement des électrons. Et eh bien ici le ce qu'on ce qu'on qu explique en fait dans les circuits quand on parle dans les circuits. Et eh bien dans le sens conventionnel du courant, ça va être du plus vers le moins okay? mais par contre on s'est rendu compte après coup okay, on, après, au début quand on a découvert l'électricité on se disait que les électrons se déplaçaient du plus vers le moins mais quand on a pu voir le déplacement des électrons avec des euh, microscopes et qu'on a pu euh, regarder vraiment le déplacement de l'électricité des années et des années après et on a vu que les électrons se déplaçaient du moins vers le plus donc on va avoir une borne positive et une borne négative dans les circuits on va dire que le courant se déplace du plus vers le moins mais dans la réalité c'est du moins vers le plus bon est-ce que ça change quelque chose dans nos calculs? est-ce que ça change quelque chose dans euh, notre euh, perception? non, c'est juste une inversion ça ne va pas vraiment affecter en fait euh, notre conception de circuit. C'est juste que la façon conventionnelle, quand on parle du euh, sens du courant, eh bien, ça va être du plus vers le moins dans nos circuits. OK? Donc, euh, c'est ça qui est un petit peu euh, tricky, c'est que vraiment, après coup, on s'est dit, genre, ah, finalement, c'est dans le sens inverse. Eh oui. Donc, voilà un peu pour euh, le courant électrique et euh, un peu la partie physique et comment, euh, comment ça se euh, décompose. Alors on va partir un petit peu dans euh, tous les composants de base dans les circuits électriques. Donc on va regarder un petit peu les composants euh, qu'on peut retrouver très facilement dans des circuits très simples d'électricité premier composant des composants de base les sources d'alimentation donc une source d'alimentation on va avoir un symbole comme ceci donc on a un symbole de batterie ici donc peut-être que vous allez voir aussi ce symbole Ok, c'est la même chose c'est une source d'alimentation lui aussi sauf que là c'est juste une pile et là c'est une batterie donc c'est une combinaison de deux piles puis une source d'alimentation, comme je vous expliquais, expliqué, mais il y a un sens. Donc, comment est-ce qu'on va retrouver le sens? Comment est-ce que d'un côté, c'est le plus et d'un côté, c'est le moins? Bien, vous voyez, là, on a une barre qui est vraiment plus grande que l'autre. Tout simplement, ici, c'est la plus grande qui va indiquer le plus et la plus petite qui va indiquer le moins. Voilà pour le symbole de la source d'alimentation. Donc, on va retrouver des symboles de sources d'alimentation dans nos circuits. On va en retrouver comme ça. Ou on peut en retrouver aussi qui vont dire « G » comme ça. Donc, ça, « G », c'est génératrice. Donc, c'est la génératrice d'électricité. C'est la génératrice de l'alimentation. La, de Puis, si c'est un « G », bien, directement à côté, ce sera directement indiqué plus ou moins. Okay? Donc, vous n'aurez pas à deviner, « OK, ben c'est laquelle qui est le plus, c'est laquelle qui est le moins. » donc ça va directement être indiqué -être quel, lequel sens ensuite, autre élément euh, très important dans les circuits une résistance Donc, on va regarder euh, qu'est-ce que la résistance euh, surtout en fait dans le prochain cours dans la vidéo du prochain cours que je vous fais à quoi va servir la résistance mais vous pouvez déjà prendre en compte que la résistance et eh bien c'est une petite vague comme ça puisque les électrons ont du mal à passer dedans. C'est une résistance, c'est pour pouvoir faire en sorte que ça résiste au passage du courant. Donc là, une petite vague, parce que les électrons ont du mal à passer à l'intérieur de notre fil. Donc on a ce symbole-là, mais on va, avoir aussi, on va avoir aussi un symbole comme ça. Donc un carré. Donc ça, c'est deux symboles possibles pour la résistance. Mais nous, ça, c'est nord-américain, en fait. Donc, la petite vague. Et puis, euh, le petit carré, c'est plus européen. Mais c'est la même chose. C'est le même symbole. Autre composant de base, on va avoir des interrupteurs. Donc, des interrupteurs. On va avoir trois petites pattes ici. Vous avez le petit, euh, comme euh, vos interrupteurs, en fait, de, euh, de maison, là, si on veut on va avoir une petite glissière et en, quand on va faire changer de place à la glissière, on va venir faire changer ici de place à notre euh, contact. Donc, elle va passer ici. Vous avez les fils qui sont branchés. Okay? Puis, le reste de votre circuit. Puis là, vous avez votre patte là ici qui est reliée à cette pâte. Par exemple, cette pâte-là qui est reliée à cette pâte-là et cette patte-là, qui est reliée à cette patte-là. Donc, en fonction de comment vous changez votre interrupteur, donc par exemple, l'interrupteur ici est dans cette case-là, donc le courant passe dans ce sens. Et par contre, si on slide ici, eh bien, c'est les deux pattes-là qui vont être connectées ensemble, et donc le contact va descendre ici, et donc le courant va pouvoir passer dans ce sens-là. Autre composant de base, le bouton poussoir. Donc, Quand on va appuyer sur le bouton poussoir, le courant, la petite pin va descendre ici et va, se et va se connecter aux deux bornes et le courant va pouvoir venir passer ici dans le câble, dans le fil électrique. Quand on relâche le bouton poussoir, il revient en position initiale. Donc, il va se dé euh, détaché, contrairement à l'interrupteur où lui, il va rester dans sa position où vous l'avez mis. Okay? Donc là, si vous relâchez le bouton, eh bien ça va euh, en fait euh, ne plus envoyer de courant. Okay? Donc euh, le courant ne va plus pouvoir passer ici puisque euh, le bouton euh, est détaché des, euh, des connecteurs. Hey, J'ai juste une petite question. Oui? Euh... Là, en théorie, c'est toujours euh, le négatif qui est attiré vers le positif. Que dans un, un, un, un co conduit, euh, c'est le négatif qui va au positif. Mais pourquoi on dit d'abord que le positif euh, va au négatif dans, en conventionnel? En, en fait, en conventionnel, c'est juste que... Avant je... ouais, en conventionnel, c'est juste que les chercheurs qui faisaient l'électricité et eh bien ils se disaient bon ben le sens de l'électricité, on n'est pas capable de le voir, mais on se dit qu'il va du plus vers le moins. Mais c'est juste oui. que quand ils ont découvert vraiment le sens des électrons, que ça allait dans l'autre sens finalement, physiquement, en réel, eh bien, ils étaient comme Ah, oh, ok, ben, on va quand même continuer à travailler dans le sens conventionnel parce que ça ne change rien. OK, fait que, exemple, si on fait un conduit, il faut mettre théoriquement que c'est positif vers négatif, c'est ça? Exact, exact. OK, c'est bon. Ben, je vais mettre ça au clair parce que je vous demandais des questions. Il y en a qui ne savaient vraiment pas. OK, okay c'est correct. Donc, euh, du positif vers le négatif. Euh, prochain composant, euh, l'Adèle. Donc, la DEL, elle, euh, vous allez la retrouver. Euh, dans les premiers circuits, en fait, la semaine prochaine, normalement. Puis, euh, c'est simplement une petite lampe. Donc, euh, toutes les, euh, les DEL, eh bien, euh, ce sont en fait ce sont des, euh, des lumières qui euh, sont très, très euh, peu consommatrices d'énergie et qui durent très, très longtemps dans le temps. Donc, euh, c'est pour ça que vous en retrouvez un petit peu partout maintenant puisque euh, c'est très facile d'installation. Puis on va voir en fait comment est-ce que euh, cette DEL ou diode électroluminescente fonctionne. Donc euh, vous allez avoir un sens de, euh, de fonctionnement. Donc on va voir un petit peu plus tard qu'est-ce que ces, euh, ces mots correspondent, anode et cathode. Ben là, vous pouvez juste dire que là, c'est le plus et là, c'est le moins. Donc, l'électricité passe dans cette petite diode et en fait, l'arc électrique. Donc, là, on a un petit euh, fil doré et ce petit fil doré ici, il arrive dans une coupole et la coupole va refléter de l'énergie. En fait, ici, on va avoir de l'énergie qui va être dégagée dans cette petite coupole et ça va être réfléchi grâce, grâce à ceci et euh, ça va produire en fait de, euh, de la lumière et en fonction en fait, du, euh, en fait du capuchon ici et en fonction de la lumière de la couleur du bol par exemple pardon euh, et bien vous allez avoir différentes couleurs de led donc à l'intérieur ici et bien vous allez avoir différentes couleurs de led puisque vous allez avoir un arc électrique qui va se produire. Donc, ça, c'est le principe de base de la diode. Je ne vais pas vous le demander, c'est juste pour votre connaissance générale. Puis, on va voir, en fait, un peu plus tard, comment on va pouvoir utiliser ces arcs électriques. On va regarder en détail comment ces arcs électriques vont pouvoir être utilisés. Donc, DEL ou LED en anglais. Okay, C'est le même principe. Donc, par exemple, on va euh, utiliser une petite diode dans un euh, circuit. Donc, on va faire un circuit pour avoir une, euh, une petite lumière. Donc, la diode, elle, elle va avoir un sens. Okay? Donc, comme je vous ai dit, la cathode, ça va être le négatif. Et l'anode, ça va être le positif. Donc, la DEL, elle va toujours avoir un sens. Donc, il va falloir toujours faire attention au sens quand vous branchez votre DEL. Si vous le mettez dans l'autre sens, ben, ça ne va pas fonctionner. Donc, le négatif, en, si on était en physique, là en réel, vous verrez sur une DEL, on a un côté plat. Un côté plat, ben, vous voyez, petit truc mémotechnique pour ce... Euh, garder pour savoir dans quel sens euh, toujours euh, connecter notre euh, DEL on a un côté plat, ça fait une ligne okay? une ligne comme le négatif qui a une seule ligne et cathode qui a plusieurs lignes comme ça aussi okay? le T ça fait comme une ligne et le H, ça fait comme deux lignes. Donc, il y a plein de lignes dans cathode. Donc, cathode, c'est négatif. Et négatif, ça représente le côté plat ici de votre DEL. Donc, c'est comme ça que vous allez savoir le sens de votre DEL. Après ça, si vous regardez le symbole de votre DEL, encore une fois, vous avez une ligne ici qui vous indique votre côté négatif. Donc, tous les côtés où il y a des lignes, eh bien ça va être votre côté négatif. Vous avez aussi le petit truc que la patte dans votre DEL est plus petite. Mais des fois, les pattes ici sont coupées. parce que Vous avez voulu l'enlever de, de sa petite pochette. Là, puis, vous avez coupé les pattes. Okay? C'est des pattes en petit métal. C'est des petits fils, en fait. Puis, vous avez coupé. Donc là, vous ne savez pas c'est lequel le plus, le moins. Donc, c'est vraiment le côté plat qui va vous indiquer le côté négatif. Puis au niveau du symbole, c'est ça. Quand vous le mettez dans un circuit, quand vous le mettez, quand vous le dessinez dans un circuit, bien le côté négatif va être indiqué par le côté plat. Okay? Euh, ensuite, il y a un courant maximum qui peut passer dans une d'elles faut toujours donc mettre une résistance. Donc on va le regarder plus en détail lors de, euh, du laboratoire la semaine prochaine et on va jouer en fait avec euh, les résistances et on va regarder comment est-ce que ça va affecter notre notre LED. Est-ce que ça va pour le sens de la DEL? Oui. Oui. OK. Super. Merci. Euh, donc chaque composant dans les composants euh, électriques et eh bien vous avez euh, toutes des particularités donc en fonction de vos applications en fonction si c'est euh, par exemple un petit circuit dans euh, je sais pas moi par exemple ma tablette euh, euh, graphique et eh bien c'est un petit circuit on va utiliser juste du 12 volts ça va être une tension très basse mais en l'usine, en, euh, en chaîne de production, on va utiliser du 240 volts. Donc, en fonction de ces tensions-là, on va utiliser différents composants, puisqu'ils vont avoir différentes particularités. Euh, puis pour connaître, en fait, ces, euh, ces différentes particularités-là, eh bien, on doit consulter la fiche technique ou data sheet en anglais. Donc, là, je vais. Okay. On va voir euh, si le... Voilà. Donc, euh, par exemple, la data sheet ici d'une petite diode. Donc, euh, on va avoir une diode. D'ailleurs, je me demande si j'en ai pas une ici que je peux vous montrer en vrai. d'avoir de des petits dessins. Ah oui, j'en ai une. Donc, euh, je ne sais pas si vous me voyez. Est-ce que vous me voyez? en ce moment ou...? Ouais. Ouais. Euh, Donc, euh, c'est une petite diode, euh... que... voilà. Donc, euh, ça ressemble à ça, une petite diode. Voilà. Donc, c'est très petit. Puis, euh, normalement, on aurait utilisé ça. Puis, euh, est-ce que... Ouais, il y a un petit côté plat, donc c'est vraiment difficile. Je pense pas que vous arriverez à voir de toute façon le petit côté plat. Mais ici, il y a un petit côté plat. Bon, bref, c'est un peu, euh, c'est tout petit. Donc, il va falloir que quand vous soyez en vrai, ben, vous regardez bien le, le petit côté plat de, de la petite belle. Euh, donc euh, voilà pour euh, la, la petite DEL ici on a la fiche technique donc la petite fiche technique euh, par exemple là c'est juste les, les indications physiques de notre DEL okay? mais on va avoir toutes sortes d'informations donc euh, on va regarder tout au long de la session on va apprendre qu'est-ce que c'est que ce W là quoi W ben, c'est des watts. Puis le M devant, ça veut dire milli, donc milliwatt, milliampère ici pour A, milliampères par degré, donc en fonction des degrés, on va avoir différents ampères, et V ici, donc volt. On va regarder, en fait, on va étudier dans la session, qu'est-ce que ça veut dire tout ça et quand vous lirez des fiches techniques, bien vous saurez à quoi ça correspond exactement ces, euh, ces unités de mesure. Donc voilà pour les euh, fiches techniques. Donc maintenant, on va, on, maintenant, on va regarder euh, des fils, des composants. Donc on a vu les fils. Donc les fils, c'est euh, vos conducteurs. Ensuite, vos composants, ben, c'est tous les boutons poussoirs, les DEL et les sources d'alimentation. Donc ça, ça vous fait un circuit électrique. Donc ces trois éléments-là, ça vous donne un circuit électrique. Donc par exemple, on a ce circuit électrique-là. Est-ce que vous pouvez identifier chacun des composants de ce circuit Ils sont reliés en fait en ce moment euh, chacun avec un fil électrique tiens je vais vous donner euh, le droit d'annoter et vous pourrez marquer sur mon écran c'est quoi chaque euh, chaque composant là. Euh... je pense que vous pouvez annoter en fait en ce moment en ce moment même vous pouvez annoter essayez d'utiliser le truc de texte vous avez le petit texte qui est possible Uhum. Super, super. Ouais. Super. Ouais, ouais, on a toutes euh, toutes les informations là. Ouais. Donc, euh, première, euh, je vais juste effacer vos petit dessin donc effectivement ici on va avoir on va avoir euh, la batterie la source d'alimentation ok c'est elle qui va produire notre électricité donc vous voyez la plus grande barre ici on a le plus et la plus petite barre ici le moins donc le courant l'électricité va se déplacer comme ceci ici donc, du plus vers le moins, ça va revenir ici de l'autre côté de notre euh, batterie. Ensuite, ici, on a un interrupteur. Donc, l'interrupteur euh, qu'on a euh, vu un petit peu tantôt. Donc, si on change, euh, si on change de position à notre interrupteur, eh bien, le contact va venir se fermer ici. Et puis ensuite, on a une résistance pour pouvoir aller avec notre LED. Donc, la LED, c'est ça qui va faire notre petite lumière. Puis la résistance ici pour ralentir le mouvement des électrons, puisque la LED a une certaine caractéristique et ne peut supporter qu'un certain, une certaine vitesse d'électrons, si vous voulez. Donc, la résistance sert à ralentir ici ce petit courant euh, d'électrons. Donc ici, quand on va venir fermer le circuit, qu'est-ce qui va se passer exactement? À quoi sert ce circuit? Qu'est-ce qui va se passer? La lumière va allumer. Exact. Oui, la lumière va allumer. Puisque quand on va venir fermer le contact, là, en ce moment, le courant, il arrive ici et il part dans le vide. Donc là, il n'y a rien qui peut se passer puisque le courant, les électrons ne peuvent pas continuer leur chemin euh, vu que ce n'est pas connecté. Par contre, quand on va changer de position à notre interrupteur, l'interrupteur va se baisser et va venir fermer ici le, le circuit. Et donc, les électrons vont pouvoir venir passer ici et venir passer dans notre DEL. Et, voilà. et donc, notre DEL va pouvoir s'allumer. Voilà, donc c'est tout simplement un petit euh, circuit qui va allumer une d'elles. Bon, je vais supprimer, m'aider ça. Euh, donc, pour ce qui est des, euh, des circuits électriques, en fait, on va faire des prototypes sur une plaquette de montage. Donc, une plaquette de montage, c'est un breadboard. Donc, si on regarde, on va avoir une plaquette de montage comme ceci. Donc, euh, si je sors, je peux pas une petite plaquette, ça là. En vrai, pour vous montrer à quoi ça ressemble. Là, elle est, elle est en image. Mais on Ah, okay. oh, oui. bon. euh, une plaquette de montage, ça va euh, vous servir en fait à tester votre euh, circuit. Donc euh, c'est ça, c'est grâce au plaquette de montage que vous allez pouvoir en fait faire vos tests et voir euh, si tout fonctionne bien et euh, avant de passer en fait à la production du circuit et euh, à le mettre sur le marché si vous voulez. Euh, on va avoir différents types de montage, donc on va avoir des montages avec des fils jumper. Donc les fils jumper, en fait, c'est des fils qui sont déjà pré-coupés, donc c'est des fils qui sont déjà euh, finalement euh, avec, euh, avec des petites broches que vous allez pouvoir rentrer en fait dans votre euh, circuit. Je vais vous montrer. Euh, à l'écran ici, avec euh, hop, comme ça. Donc vous voyez, vous avez des petites pins et vous allez pouvoir le rentrer vraiment très facilement dans votre circuit. Comme ça que vous allez pouvoir euh, en fait euh, gagner du temps si vous voulez. Par contre, euh, vous voyez comment est-ce que votre montage est très euh, est très fouillé là. Il euh, y a des fils qui jump justement un peu partout. Et quand on fait une plaquette de montage, on va préférer euh, avec des fils dénudés. Donc en gros, on va prendre des fils euh, dans dans, dans euh, sans petits euh, sans petits bouts de de, de euh, petits pour rentrer dans avec des des, des des tailles en fait préconçues. Mais on va prendre des fils directement ici, comme ce, comme celui-ci, et on va le faire nous-mêmes et on va pouvoir couper le fil et ici, dénuder le fil. Donc, vous voyez ici, on a le petit fil électrique, le petit fil de cuivre qui est notre conducteur. Et autour, on a la protection de caoutchouc pour pouvoir faire en sorte de ben, pouvoir toucher le fil sans avoir le courant électrique sur notre main. Donc, euh, les fils dénudés, c'est à préférer euh, pour faire le montage là, sur nos plaquettes de montage. Donc, c'est un peu ça comment est-ce que ça se fait, les plaquettes de montage. Donc, on va préférer les fils d'une au lieu des fils jumper. Euh, donc, une fois que euh, notre plaquette de montage, notre circuit est fonctionnel sur notre plaquette de montage, eh bien, on va pouvoir faire un circuit imprimé. Donc, un circuit imprimé, c'est un printed circuit board ou un PCB. Okay? C'est ça un PCB, c'est un circuit imprimé qu'on va pouvoir mettre sur une petite plaquette verticale. Donc, chaque composant, composant sur cette, ce circuit ici, eh bien, il est soudé. Il est soudé dessus grâce à un fer à souder et de l'étain. On va pouvoir venir accrocher les composants ici à chaque petite pastille. Et à l'intérieur, en fait, de ce circuit imprimé, je ne sais pas si vous voyez ici, on voit des petites traces. Les petites traces, eh bien, ça correspond au fil de notre circuit électrique qu'on a vu un petit peu plus tôt là. Donc c'est comme ça qu'on va pouvoir relier toutes les composants à l'intérieur de notre circuit imprimé. Donc euh, première étape, c'est de faire le dessin de notre circuit électrique. Ensuite, le circuit électrique, on va faire les tests sur notre plaquette de montage pour voir si le circuit fonctionne bien et qu'on a bien fait nos calculs. Et ensuite, quand tout fonctionne bien, eh bien, on va pouvoir miniaturiser et le mettre sur notre euh, PCB. Voilà un peu comment est-ce qu'on va pouvoir faire la conception de circuits électriques. Euh, est-ce que ça va pour euh, les circuits électriques, ce premier petit cours, introduction Ouais. moi j'ai une question euh, il ouais. n'y a pas de devoir il n'y a pas de devoir là non euh, okay, le, prochain de... bon. le prochain devoir euh, ça va être euh, regarder en fait la vidéo avant la semaine prochaine All right. euh, la bon. vidéo euh, normalement on a cours le vendredi donc je vais essayer de la mettre euh, vendredi pour vendredi okay. Et puis right. là on va faire ensemble des questions, c'est ça les devoirs, mais on va le faire ensemble. On va répondre à des questions sur le livre. Donc, pour ceux qui n'ont pas le livre, ce n'est pas euh, très grave. On va regarder ensemble les questions, puisque je l'ai ici. Hop. Donc, ici, la question 1. Y a-t-il attraction ou répulsion lorsque deux charges négatives sont rapprochées l'une de l'autre? Répulsion. répulsion. Répulsion? Effectivement, c'est ouais. répulsion. Puisque, euh, comme on a vu, ben, c'est le positif et le négatif qui s'attirent ensemble. Donc, quand on a deux euh, de la même... Euh, de la même... Euh, euh, de la même charge. charge, eh bien, on va pouvoir euh, savoir que c'est de la répulsion. Voilà. Euh, Qu'est-ce qui distingue un conducteur d'un isolant Comment est-ce qu'on sait qu'il y en a un qui est conducteur et l'autre isolant Comment est-ce qu'on peut savoir Ça dépend de la masseur, c'est quoi il y en a un qui d'énergie, l'autre non? Oui, Donc... ouais, il est conducteur ou pas? Ou pas? Exact. Donc, euh, quand on a un conducteur, c'est que les électrons sont facilement échangeables. Donc, on, si on regarde l'atome, on a pas mal euh, d'électrons libres. Donc, quand on a un conducteur, les électrons s'échangent très facilement. Et en isolant, les électrons restent très proches du noyau et on n'a pas d'échange d'éléments. Euh, okay? Donc c'est ça la différence d'un conducteur et d'un isolant. Euh, question 4, dans un conducteur métallique, le courant, courant d'électrons se déplace-t-il rapidement? Oui. Oui, effectivement, c'est très rapide parce que c'est la vitesse de la lumière, donc on ne veut pas aller plus rapidement que ça. 5. Sur quelle couche, intérieure ou extérieure, d'un atome métallique, les électrons libres se trouvent ils Donc, est-ce qu'ils sont très proches de... Ou plus euh, loin. Euh, ouais. Intérieure. Oui. Ouais. Donc, c'est euh, les couches. Donc, quand on parle des couches, c'est vraiment... Euh, on va avoir plusieurs couches, en fait, d'électrons autour d'un atome. Puis, euh, c'est les atomes qui sont le plus loin du centre qui vont s'échanger très, faci très facilement donc c'est la couche extérieure 6 euh, quels sont les atomes d'un... Que... est-ce que les atomes d'un solide sont absolument immobiles? non non ouais, donc effectivement un solide finalement c'est juste euh, un solide c'est n'importe quoi là c'est ça c'est un solide, et eh bien les atomes du solide à l'intérieur ici, eh bien, ils ne sont pas forcément immobiles. Okay? Les électrons, ils vont pouvoir s'échanger à l'intérieur. On va avoir des mouvements d'atomes à l'intérieur de la matière. Okay? Mais c'est très très, c'est à l'intérieur de la matière. C'est à l'intérieur, c'est très, très, très petit. Donc, euh, les électrons, eux, vont être mobiles. 7 euh... Euh, que veut dire sens conventionnel d'un courant électrique? Ça part vers du plus, ça va vers le moins. Exact. Donc, sens conventionnel, c'est le sens que les chercheurs ont décidé au début. Donc, le plus vers le moins. Puis, finalement, le sens réel des électrons, c'est du moins vers le plus. Donc, sens conventionnel, c'est ce que les chercheurs ont décidé au début quand ils utilisaient de l'électricité. Euh, dou dou dou, 8. Montrer le sens de déplacement des électrons lorsque les bornes d'une pile sèche sont raccordées par un conducteur. Donc en gros, si on revient en fait ici, on revient ici. Donc quand ils sont reliés par un conducteur, hop, je vais juste supprimer ça. Donc quand ils sont euh, reliés par un conducteur, on a notre conducteur ici, et eh bien là on a notre petite pile, notre petite pile sèche, eh bien les conducteurs vont du moins vers le plus, puisque là on demande le déplacement des électrons, le sens du déplacement des électrons. Dans ce conducteur, est-ce que les électrons circulent de la borne plus à la borne moins Donc, le conducteur, ça va être le fil. Donc, le fil, est-ce que ça se dirige du moins vers le plus bien, oui, parce que ça continue toujours dans le même sens. Okay? Même si le conducteur, il n'y a pas de sens à ce fil. Il n'y a pas de sens au conducteur. Donc, le conducteur, ça fait référence au fil. Donc, le fil, ça fait toujours du moins vers le plus. Puis, dans la fil, est-ce que les électrons circulent de la borne plus vers la borne moins. Là on parle, ah, on demandait de la borne plus vers la borne moins. Non, on... les électrons se déplacent du moins vers le plus. Là. Okay. Dans la pile, est-ce que les électrons circulent de la borne plus vers la borne moins? Donc non. Quand on dit les électrons, à chaque fois qu'on va parler d'électrons, on va toujours penser à... au vrai sens. Okay? Au vrai sens de la matière au vrai sens des petits électrons à l'intérieur donc quand on vous parle quand on vous demande des questions avec le déplacement des électrons on vous demande quand ça se déplace du moins vers le plus mais quand on demande c'est le sens du courant ok quand c'est le sens du courant eh bien on va parler du sens conventionnel du courant ok ça va être ça la différence quand on vous parle d'électrons c'est vraiment le sens de déplacement des électrons de façon physique, réelle. Mais quand on vous demande le sens de déplacement du courant, le courant, lui, eh bien, on va utiliser le sens conventionnel du courant. Donc, pour le petit a, sens de déplacement des électrons, eh bien, du moins vers le plus. Dans ce conducteur, est-ce que les électrons circulent de la borne plus à la borne moins Là, on demande encore les électrons. Non, les électrons se déplacent du moins vers le plus. Et dans la pile, est-ce que les électrons circulent de la borne plus vers la borne moins Non, les électrons se déplacent vers le, du moins vers le plus. Okay? Parce qu'à chaque fois, on nous demande les électrons. Par contre, si on nous demandait est-ce que le sens du courant, c'est tatata, ta, ta, ben là, on dirait non, c'est du plus vers le moins. Ok c'est deux vraiment façons de parler, ces deux mots qui sont très importants, électrons ou courant. De quoi qu'on parle Est-ce que c'est la grandeur physique ou c'est vraiment le circuit, le calcul dans le circuit. 10, euh, en utilisant le tableau 2.1, déterminer le nombre A de protons, B d'électrons, de neutrons, et dans un atome de plomb. Donc je vais juste mettre atome de plomb ici. Atome de plomb. Rien. Blanc. Et on va aller chercher le tableau 2.1, ici. Donc, euh, je vous laisse chercher un petit peu. Donc, on veut protons, neutrons et électrons. Pour l'atome de blanc. Donc, si on garde un atome de plomb ici. Je vous laisse un petit peu chercher si vous voulez. Vous pouvez euh, aller euh, rechercher sur Google si vous voulez pour euh, savoir comment est-ce qu'on peut euh, trouver le nombre de protons, le nombre de neutrons. J'ai deux besoin. Oups. Puis, il y en a qui arrivent à, à trouver, à chercher. En fait, vous avez directement des informations sur la page. Là. Okay? Donc, si vous regardez ici... Qu'est-ce que ça nous dit? Chaque élément possède un nombre défini de protons et d'électrons donné par le numéro atomique Z. Donc, nombre de protons et d'électrons, ça va être 82. Okay? Parce que, on se rappelle, le nombre de protons et d'électrons s'équilibre dans un atome. On veut toujours avoir le même nombre de protons et d'électrons puis ici vous avez la colonne nombre de neutrons okay, donc on va avoir 125 neutrons et 82 protons et 82 euh, électrons okay? tout simplement donc euh, ça conclut notre séance euh, donc, c'est ça pour aujourd'hui. Euh, je vais arrêter l'enregistrement.